Bon, coup de gueule. Pas coup de gueule d'Alex, ni coup de gueule des faux la simplement coup de gueule de la majorité des Français. Oui, la majorité des Français. Vous l'entendez bien La majorité des Français. Pas cette minorité de l'acte 8 en train de lyncher des policiers, tout le monde a vu la vidéo euh, sur les ponts de Paris, en train de défoncer les portes du ministère pour euh, s'attaquer euh, personnellement au, à un porte-parole du gouvernement Qu'est-ce que vous auriez fait si vous auriez si, si le porte-parole n'avait pas été évacué Vous l'auriez lynché sur la place publique, comme le fait Daesh Vous l'auriez décapité Vous l'auriez brûlé Alors ce coup de gueule s'adresse aux Français, mais aux Gilets jaunes aussi. Gilets jaunes, réveillez vous Pas dans la rue, vous l'avez déjà fait. Éveillez votre esprit. Faites preuve d'un peu de bon sens, bordel. Faites preuve d'un peu de bon sens. Voyez ce qui est devenu votre message initial, putain, votre message, pouvoir d'achat, meilleure qualité de vie des Français, n'est plus audible du tout tellement on regarde la violence d'une minorité qui s'est accaparée votre mouvement. Réveillez-vous, faites preuve d'intelligence et d'esprit, de, d'état d'esprit, éveillez votre esprit, vous êtes manipulés par Mélenchon et la France Insoumise, France, vous êtes manipulés par Marine Le Pen et le Rassemblement National. Vous êtes manipulés par ce bougre d'idiot d'insignifiant de Nicolas Dupont-Aignan. Mais complètement bête, celui-là Tous ces frustrés de la dernière élection présidentielle, tous ces frustrés qui n'ont plus aucune voix électorale et qui s'accaparent votre message pourtant noble. Oui, nous le disons, votre message de pouvoir d'achat, d'amélioration de la qualité de vie, était noble, fut noble. Il n'existe plus. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Même les médias ne l'entendent plus. Vous êtes manipulés. Choisissez vos porte paroles Faites attention à qui vous suivez. Regardez Drouet. Drouet n'est qu'un petit, infime, insignifiant pion de Mélenchon et de la France insoumise. Son arrestation était calculée pour faire le buzz. Il est assez idiot pour le dire lui-même. C'est un pion de Mélenchon, de la France insoumise insoumise qui appelle à la haine et à la révolution, non pas pour vous, peuple gilet jaune, ni peuple français et votre pouvoir d'achat, mais à des fins individuelles politiques, à des fins de coup d'État, à des fins de putsch. On est sur une violence extrême. Acte 8, moins de gilets jaunes dans les rues, peut-être, mais une violence encore plus radicale qu'auparavant. On le dénonce depuis un moment, les appels aux armes de Chalençon, de Nicole. Euh, les appels aux armes de Drouet aussi d'une certaine manière. Donc euh, on en appelle encore une fois gilet jaune à votre bon sens et surtout réveillez votre esprit. Ne soyez pas bête. Ne soyez pas bête. Votre message est parti en fumée. Si vous voulez vous exprimer pour le pouvoir d'achat. Aller dans le débat du président de la République, il a proposé un débat national citoyen, c'est fait pour s'exprimer avec intelligence, si vous l'êtes, mais vous l'êtes. C'est fait pour négocier, c'est fait pour exprimer ses doléances, et s'il y a besoin d'un référendum à la fin, eh bien vous irez voter. Il fallait vous exprimer dans les urnes avant, vous allez attendre les prochaines urnes, faites-le intelligemment, mais pas avec violence. Vous vouliez quoi vous vouliez que le pouvoir d'achat s'améliore ou vous voulez un coup d'État et Paris, Caen, Bordeaux qui était horrible aujourd'hui à feu et à sang. C'est ça que vous voulez Vous pensez que le peuple va vous apprécier et va vous entendre avec toute cette violence Non Si vous voulez vous faire entendre, faites-le intelligemment et démocratiquement. Le peuple ne vous suivra plus, ni les médias. On a vu Messrachi aujourd'hui qui interviewait le Adrien... Catenens, le député de la France Insoumise, qui lui, critiquait ouvertement les médias, et même Metsrachi, qui en avait un bol, lui a, a fini par lui dire « Merci pour la haine que vous suscitez envers les médias euh, ». Catenens disait aussi « Le message pourtant des Gilets jaunes est clair et noble, démission du président de la République ». Oui, et, et, et, et les institutions qui tombent. C'est vachement noble, ça, de faire tomber un président de la République. Et après, vous croyez que votre pouvoir d'achat, il va passer Votre message Non vous êtes manipulé. Allez voir sur Twitter un petit peu les tweets de Jean-Luc Mélenchon qui se félicitent du corps à corps entre euh, le peuple et les policiers. C'est horrible ces images que l'on a vues. Vous avez un responsable politique, responsable, mais responsable de rien du tout. Comment est-ce qu'un responsable public peut se féliciter d'une violence entre le peuple et les forces de l'ordre Vous avez là le masque qui est tombé du personnage. C'est un personnage qui utilise des méthodes bien tristes de l'histoire que l'on a connues entre 1932 et 1939. Il faut faire très, très attention. Votre message, cher Gilet jaune, est complètement manipulé et est devenu inaudible. Reprenez la main, s'il vous plaît. Allez discuter pendant le débat. Suivez par exemple à X. Avignon, qui, euh, un de vos porte-parole qui lui vient de créer une association, et préconise d'aller discuter et négocier pendant ce débat. Suivez des gens comme ça, éventuellement, mais suivez pas des appels aux armes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est pas possible. Le peuple ne vous suit plus. On en appelle au gouvernement. Écoutez-nous, monsieur le président de la République, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez une majorité des Français avec vous, pas avec la République en marche, avec la protection de l'état de droit. Si des gens appellent aux armes, ce qui est le cas, si des gens s'attaquent, personnellement à des ministres, à des élus, à des policiers, s'ils appellent aux armes, eh bien, sortez les armes. Arrêtez-les. Mettez-les hors d'état de nuire. Protégez les Français, protégez nos villes. Stoppez toute cette violence. Vous avez avec vous la majorité des Français qui en ont ras-le-bol, bordel. Ras-le-bol de cette violence. Allez voir Twitter, les tweets de Marine Le Pen qui titre que la mondialisation, alias Emmanuel Macron, est en train d'écraser les Français, les citoyens. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne me sens pas écrasé. On peut être contre la mondialisation, on peut le revendiquer dans les urnes, si on est un citoyen intelligent. Mais euh, je ne me sens pas écrasé. Je peux me balader dans la rue, je peux faire mes courses, mes enfants peuvent jouer. Qui se sent écrasé ici C'est faux il y a des appels à la haine, des encouragements chez Marine Le Pen euh, sur les violences et la révolution euh, dans ce pays. Il y a des appels à la haine de Nicolas Dupont-Aignan sur Twitter. Allez les lire, allez les lire, vous allez voir. Et Mélenchon, je n'en parle même plus. Donc, euh, gilets jaunes, ne vous laissez pas embobiner. Vous avez un message qui part en fumée si vous continuez à vous laisser manipuler par ces ordures-là. Reprenez le dessus, reprenez la main. Le peuple français ne vous laissez pas faire non plus. Euh, allez tous tweeter sur les sites du gouvernement, allez euh, sur les emails de la République, allez dans les médias partout dire que vous demandez l'arrêt complet de la violence et vous demandez plus de fermeté du pouvoir pour protéger les Français. Dites que vous en avez ras-le-bol de ce mouvement qui n'est plus audible dans son premier message, pourtant noble. On en appelle au gouvernement, soyez plus fermes, et les médias, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez d'interviewer euh, ces personnes qui appellent à la haine, parce que vous contribuez largement à ce discours. Arrêtez de les inviter, ils ne vous respectent pas, ils ne respectent pas les Français. Donc ce message, ce coup de gueule, ça s'adresse aux Gilets jaunes et au peuple français. Gilets jaunes, écoutez, s'il vous plaît, du bon sens et de l'intelligence.